Donc, euh, je me suis posé la question de la dernière fois. Attendez, je me, je, je, je me, je me replace. Est-ce qu'on peut jouer Oui, on peut jouer... Ouais, on peut jouer à, à, aux, à, bah non, on ne peut pas jouer aux autres parce qu'ils sont bloqués. Donc voilà, je vous, alors, je vous ai dit, j'ai fait tous les objectifs. Donc du coup, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Alors celui-ci, c'était l'infâme. Je crois que le premier, c'était voilà, augmenter son attaque de 8. Je, je ne l'ai point fait parce que... Bon, voilà, j'ai fait tous les autres. Le but, c'était d'avoir de la thune. Vous avez dû en vous marquer. Alors attendez, je vais enlever le HUD. Il faut que je déplace la caméra d'ailleurs aussi. Je pense qu'à peu près là, ça devrait être bon. Donc on a 110 balles. Euh, et il faut acheter des trucs. Donc par exemple, celui-ci, peut-être. Ça gagne un énergie, c'est gratuit, et on prend deux de dommages, c'est pas très intéressant. Euh, C'était celui-ci qui peut être intéressant, parce qu'en fait, ça permet d'augmenter euh, ses attaques. Salut, euh, salut Raving Bell, j'espère que ça s'est bien passé euh, ton, euh, ton live sur... Euh, sur D'ailleurs, je... Dark Daichi Voilà. J'espère que tu n'as pas, pas trop été frustré euh, de, de, des tactiques euh, nécessaires que tu dois mettre en place. Euh, bienvenue dans la frustration de Fruppinite. Donc, on a des cartes. Alors, j'ai testé justement la dernière fois le Hooligan Deck. Bon, il y avait des trucs intéressants. Hein. Alors, en soi, le Hooligan Deck, il a géré tous les objectifs. Parce que ce parcours, euh, permet de changer constamment de sa vitesse avec son attaque. Et ce qui permet d'avoir une... Euh, si on augmente sa vitesse, on augmente aussi son attaque, etc. Parce qu'en fait, ça change de chaque euh, moment. Euh, on a un petit problème de déplacement pour le... aller chercher Bernard, qui est dans cet épisode-là. Euh, mais est-ce qu'on va réellement réussir à faire le main objectif Je ne sais pas. Euh, peut-être qu'on va peut-être pas réussir, ça va être euh... mais là, on va y aller jusqu'au bout. Hein, donc euh... On va essayer de tenter de faire les choses. Et il y a un autre truc aussi qui est, qui est infâme et qu'on n'a pas réussi à faire la dernière fois, c'était ça. Et euh... bon, il y en a plein. Je pense qu'on peut gagner des trucs. Euh, Big Mad in one turn, donc ça, c'est mort. Euh... Aller euh, et tenir la... Le, le drapeau Pendant 12 tours euh, Battre le, la, le géant de lave En 20 tours Et ensuite capturer le... Voilà. Bon Capture de drapeau Protéger Voilà Donc en fait le, ça c'est un, un peu dur je trouve Mais c'est possible qu'on ait besoin de le faire Donc on va d'abord essayer de faire ça En payant une carte Et je pense qu'on va prendre le strike parce que ça, c'est bien, parce que ça gagne de la protection, mais en soi, euh, ça gagne de la protection et ça, ça, euh, ça enlève tous les dommages d'une seule source. Par exemple, est-ce que ça, ce serait intéressant d'utiliser, par exemple, avec notre... Euh, voilà, notre... Euh, notre, euh, comment on dit... Notre... Alors, clairement, je pense qu'on va pas jouer deck euh, plante. Avec notre... Comment il s'appelle notre méchant euh, C'est les... C'est lance les, les, la lanceuse de euh, à distance là, qui m'embête le plus. Je pense qu'on va peut-être jouer avec le, avec le monster. Même si... Euh, en fait, le monster, ce qui est bien, c'est qu'il a des... Euh, il a des, des persos qui sont plutôt forts. Mais euh, voilà, par exemple, Troublemaker il est en vrai plutôt fort si on arrive à le booster. Et euh, Team Spirit, si on arrive à faire euh, quelque chose de bien. Voilà, par exemple là, on est pas mal. Euh, en soi mais faut pouvoir booster les gens et le problème c'est ça donc là par exemple l'attaque qui est le plus important euh, quand je dis booster c'est en armure et en, en vie parce que le problème c'est ça aussi hein. euh, ce qui serait bien ça serait de alors ça c'est ça en fait ça sert à rien enfin tu perds toute ton armure donc c'est pas incroyable ça on avait payé ça la dernière fois je pense qu'on peut faire des attaques de poison ça pourrait être intéressant euh non, en fait, il nous, manque, euh, il nous manque un truc qui nous permettrait de se déplacer assez facilement. Euh... Voilà, upgrade. En fait, et d'attaquer plusieurs fois. Donc, le boost, par exemple, ça, ça peut être intéressant, Ouais. Euh, qui c'est qu'on enlèverait Parce que le bird's eye, le truc, c'est qu'il tape à 1... Euh... Chucky je pense que c'est nécessaire. Le volant euh, pour les déplacements c'est nécessaire. Euh, pour les dégâts de zone, le cactus. Euh, voilà, le Kiver Kids, est-ce que c'est vachement nécessaire Je ne sais pas. Le seul truc qui est intéressant avec le Kiver Kids qui nous permet de le lancer du coup à distance, c'est-à-dire de 2. Euh, et pas beaucoup de vie, euh, un peu d'attaque, c'est qu'on peut bien l'utiliser avec les strikes. Et le truc c'est les strikes ça permet de relancer en fait euh, un coup gratuit je crois. Euh, parce que là, en fait, on a du 1 1 1 Et là, il y en a 3, 3, de coups, 4 Donc, euh, ça fait un peu beaucoup de, de, de proches quoi. Et Là, en plus, on a eux deux aussi qui sont proches Peut-être que euh, rééquilibrer ça, ça pourrait être intéressant Si on rajoute du poison, ça pourrait être pas mal Et le bon boomer, par exemple, ça peut être vachement bien de l'avoir en haut euh, Parce que, euh, même s'il n'a pas beaucoup de vie le truc c'est qu'on paye 2 quoi, c'est ça le problème euh, Chucky euh, payé 2 pour, euh, pour du 3 euh, Et de qui nous attire, c'est pas très intéressant hein. Le problème de Chucky c'est ça, c'est que En fait si ça l'approche Et après on peut plus toucher Euh... En tout cas, ce parcours peut faire le travail parce qu'il y a ça, qui est les 1000 cuts et euh, le total chaos, qui est pas mal à enchaîner en fait les deux, ce qui permet d'augmenter le nombre de coups. Donc ça, ça peut être intéressant avec les personnes qui ont que un de, ou trois de, de coups, sachant qu'on va se retrouver avec du 12. Euh, voilà. Donc le payback, c'est nécessaire. La vie, c'est nécessaire. Euh, augmenter ses, ses attaques, c'est nécessaire. Euh, attaquer une ennemie avec son armure, c'est pas mal. Déplacer... Euh, Quelqu'un et prendre des dommages Ça Ça je crois qu'on en a pas besoin ouais. Même si c'est gratuit euh... Ça aussi La ligne d'attaque On en a besoin Ouais, des attaques Bon, et si on s'enlevait ça Et on se dit On met le, euh, alors ça c'est deux Est-ce que l'autre de, de poison hein, C'est deux aussi ah. Et après, on plus, on peut, en plus, on ne peut plus l'utiliser. Mais si c'est bien utilisé, on pourrait peut-être taper un 12 direct. Et après, il faut bloquer les entrées. Donc, euh... Euh, bah, on va peut-être faire plus le boost, alors. Parce que le boost, au moins, elle, dé elle se détruit pas. Et ça, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc, euh... ça, c'est vachement bien. Parce que si on attaque, on peut se déplacer. Il faut absolument qu'on trouve un autre truc à enlever. Est-ce que ça serait pas le Birdseye pour pouvoir mettre le Move Unit. Après, il y a un grand déplacement, là, quand même. 3, 5, 4, là. Parce que Team Spirit, le problème, c'est qu'on ouais, peut, on, on peut pas le payer une deuxième fois, en fait. On l'a une fois, et on peut pas le payer une deuxième fois, le Team Spirit, là par exemple. Non, mais par contre, on peut avoir deux, deux Kids. Ouais. Ça, on verra après, parce qu'avec euh, le hooligan, ça peut être vachement intéressant de voir ça. Le volet fire. On verra ensuite. Donc du coup, là, il faut qu'on essaye de enlever quelqu'un et de rajouter peut-être... Peut-être... Est-ce euh, peut euh, qu'on s'enlèverait Par exemple, le behemoth, c'est payer deux, mais déplacement beaucoup, pas beaucoup, de, data, pas beaucoup de, de, de vie. Donc on va risque de payer de la vie pour le euh, euh, behemoth. On va faire ça, on va enlever... Euh, Spituna en vrai euh, ça pourrait remplacer notre Kiver aussi hein. et ça rajoute des, des, du, du, du, des, du poison à, tout, à, tout, à toute balle donc ça peut être intéressant mais ce qu'il nous, il nous faut c'est ça d'abord ça ça nous permet de nous déplacer dans l'eau euh, et du coup il euh, faut qu'on fasse la différence entre Spituna et Kiver qui nous permet de 1-2 et il a deux armure, donc ça fait 3 points de vie. Ouais vas-y, hop, on prend Spituna à la place. Deux Spituna, ça pourrait être intéressant. Ouais, mais euh, on va tester comme ça. Donc là, on va essayer de jouer euh, stratégiquement pour pouvoir se débarrasser du maximum de... Jeu, tout en euh, essayant de faire en sorte que ça se passe bien. Chose que euh, vous avez dû remarquer. Ça fait deux semaines qu'on n'y arrive pas. Donc, faut défendre Bernard comme d'habitude pendant 12 tours. Il faut absolument qu'on bloque celui-ci, celui-là. Donc on a 6 tours. Euh, là, il y aura des, euh, des sorties de petits gobelins, mais qui ont que 1 point de vie, donc ça, ça va. Celui-ci, c'est euh, des gobelins comme ça, je crois, ou celui-ci. Ouais. Et les 6, ça fait mal. Ici, c'est des 12, je crois, mais je suis pas sûr. Donc en fait, il faudrait qu'on bloque ici, ici. On croise les doigts pour éviter que cette personne ne défonce très rapidement euh, notre Bernard de loin. Et surtout bloquer ça en 9 tours. Parce qu'en en fait c'est là où euh, elle spawn euh, notre euh, distante. Donc logiquement il faudrait que je prenne contrôle ici. Et qu'à partir du sixième tour, je puisse me pointer là. Parce que euh, ça va être. Oh il y a le maker direct. Bon attendez. Hein. On fait de la place. Faut absolument qu'on utilise le troublemaker hein, tout de suite. Bon, on va voir ce que ça donne. Parce qu'il tape de je sais plus combien euh, quand même. Euh. Mais normalement ça devrait être bon. 3, d'accord. C'est pas trop d'ailleurs, je suis perdu un point de vie là. Faut que je réapprenne les, les trucs. Il a tapé, j'avais euh, un de défense. Hein. Salut Franck Grosset de, de la chaîne Franck Grosset. Allez voir Franck Grosset de la chaîne Franck Brusset qui joue à XCOM. Et euh, petit exclu d'ailleurs, je vais jouer au bureau euh, d'ailleurs de XCOM. J'avais prévu ça en mode noir et blanc, etc. Euh je voulais faire un truc genre euh, série de l'été avec XCOM euh, donc euh, voilà XCOM 2 pour prendre vos j'espère que t'as passé une bonne nuit parce que moi je me suis endormi dessus sur ton, sur ton live hein. j'avoue euh, et là on a un problème tactique c'est à dire que euh, c'est compliqué ah c'est le 1 ah je crois que c'était le 2 euh, problème tactique de l'ordre de, euh, il faut protéger cette personne, sauf qu'il euh, y a des spawns partout, et euh, on n'est pas bien équipé. Et ça fait deux semaines que je galère sur ce monde. Avec Longoir, ah, ah d'accord, un DLC j'imagine. Euh, 3 d'attaque, donc ça veut dire que là je mûre. Je mûre. Bon c'est très mal parti, hein, du coup. Parce que moi, je peux taper, je fais 4, c'est ça Bon, on va le faire gratuit déjà. Tiens, again. Ça, j'aurais dû l'utiliser avant. Parce que ça aurait pu me permettre de faire une attaque, mais c'est pas grave. On va faire genre, on n'a rien vu. Et est-ce que je peux me mettre à distance Voilà, je vais me mettre dans les fourries. Enemy fin avec mode longueur. Ok, ok. Alors, moi, je connais pas bien, euh, j'avoue, euh, XCOM, et je voulais justement... Pourquoi elle bouge la canne euh, Je voulais essayer, euh, justement, avec euh, le bureau. Apparemment, qui n'est pas du tout le style de XCOM. Hein, je... C'est plus un film interactif euh, avec du FPS, quoi. On n'a rien On n'a rien Ah y'a Tune Spirit qui arrive Donc là s'il reste ici Moi ça me va hein. Si tu restes là ça me va Pas de problème euh, On va augmenter notre attaque de notre commandant vraiment qu'on se pointe ici, ça va... ça va commencer à partir en cacahuète là. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ça va être gratuit, après. On va protéger, là, déjà. C'est mal joué. C'est mal joué. C'est moins frustrant, oui, que XCOM, euh, comme tu joues, clairement. Euh, euh, C'est moins frustrant dans le sens, il euh, n'y a pas moins de stratégie, parce que euh, les personnages s'autogèrent euh, pour ceux que tu joues pas. Voilà, moi. Bon. Nick Nick Nick J'en peux plus de ce jeu. Ça va, alors là, ça va être, on, on, est, on est tombé dans le, dans le moment où ça va m'énerver très rapidement. C'est ça fait trop longtemps qu'on est bloqué. <rire> J'en peux plus. On a, on a vraiment des, des cartes nulles. Dès le début, euh, tout le monde est en mode bois. Et je joue mal. Et oui, euh, on fait pas du 99% de miste euh, non plus. Euh, aussi dans, dans XCOM. Bureau, euh, parce qu'en fait, euh, étrangement, quand tu joues en FPS, tu peux viser la tête. Et là, tout de suite, euh, c'est un peu plus intéressant. Parce que tu peux faire des headshots euh, sans avoir de problème de calcul euh, randomifié, donc euh, c'est pas mal. Donc là, par exemple, je vais le poser ici. Je vais sortir Teen Spirit parce qu'il va pouvoir faire tout, tout le chemin, tranquillement. On va se mettre là. On va essayer d'aller le plus loin possible. Je ne sais pas pourquoi il a essayé de faire un truc euh, que je voulais pas faire. Euh, je suis sur l'eau, donc euh, tu peux aller plus loin. Et on va essayer d'alpaguer euh, les gens là-haut. Et on va aller alpaguer directement cette personne. Logiquement, je devrais aller protéger là-bas avec lui. Parce que là, en fait, ils vont forcément aller euh, défoncer Teen Spirit, donc. Euh, pas de problème. Donc, euh, Franck Grosset, si tu ne connais pas ce jeu, euh, c'est Floppy Knight. Euh, bon, t'as dû voir que c'est du tactical euh, un peu simplifié. Euh, la seul, le seul truc, c'est qu'on a de la randomisation sur, euh, sur le deck. Euh, que les persos euh, ont des ont des familles donc là par exemple Team Spirit c'est euh, la famille des euh, Hooligans avec euh, Sparo, Sparco qui est le commandant d'ailleurs donc si Sparco meurt, il euh, n'y a plus personne euh, autre chose euh, donc on a les plantes qui permettent d'augmenter euh, per en général ou de, de, de jouer avec l'eau ou le soleil, hein, ce genre de truc là et on a des personnages aussi qui sont de, de, de cette famille. Et, euh, et là, par exemple, on doit essayer d'aller sauver Bernard qui s'est encore foutu dans le caca, parce qu'il a décidé de partir en vacances. Sauf que ses vacances se sont révélées... Euh, il était dans, en vacances en, dans un volcan avant, et maintenant il est dans un... un bien sûr, dans, dans, dans un truc hyper gelé, euh, voilà, donc... Euh, il a bien choisi, encore une fois. Je pense qu'on va augmenter son attaque Ça va faire 2, 3 euh, Ça va être compliqué mais si on arrive avec l'attaque boost Ça pourrait être intéressant Le seul truc c'est que ce parcours il va devoir prendre cher Donc là il y a le passage de l'eau donc on pourrait essayer d'éviter On va essayer de faire ça déjà Ah oui mais j'ai plus de... bah bah bien sûr, j'ai plus d'énergie LOL LOL c'est encore mal joué. Je devrais me faire des limitations de temps parce que je passe tellement de vitesse à... Enfin voilà, je perds trop de temps à... enfin je perds trop de temps. Je réfléchis pas assez à la manière dont ça va jouer après. Et euh, on est mal parti, quoi. Parce que là, il y a Sparco euh, tout seul. Avec des gens qui tapent à 70, euh, 70 de vie. Donc, on relance. Euh, comment je vais faire la dernière, la dernière fois, j'étais parti sur la gauche pour bloquer directement ce spawn-là. Euh, ce qui permet de, de les attirer Je pense qu'il faudrait que j'utilise aussi les forêts un peu plus Pour garder un peu de, de, de vie euh... Là de toute façon au début je peux rien faire Eux ils ont deux tours Et eux ils tirent presque tout de suite Enfin elle, elle tire directement Donc il faut absolument que j'arrive là-haut Pour pouvoir bloquer ce truc -là qui, là qui permet de spawner ce genre de personnage Qui est l'enfer Ouais, non, mais je relance tout le temps, laisse tomber. Hein. Euh, tu comprends rien, Nibbler Bah, écoute, regarde. J'ai Sparco, il a 6 de vie et 3 d'attaque. Si je le mets là, il peut détruire un bonhomme de neige. Euh, pour pouvoir laisser passer plus vite. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on est bloqué par ça. Donc là, on peut voir les spawns qui sont ici. Ici, il y a des, euh, des petites bestioles comme ça, hein, qui s'appellent des polar spawns, des polar pawn qui vont apparaître là, là, là. En enfin, fait, tous les trucs où il y a un, ils vont apparaître. Donc là, par exemple, il y en a un qui va être bloqué, et il va bloquer tous les autres, tant qu'il est dessus. Euh, là, c'est pareil, et euh, la même chose, ça va être bloqué. Le problème, ça va être ici. Ici, où ils peuvent traverser très rapidement. Ensuite, il y a le déplacement. Donc les déplacements, normalement, c'est ce qui est en blanc. Et euh, l'attaque en rouge. Sauf que la dernière fois, on a appris aussi qu'il pouvait se déplacer et taper euh, à partir du rouge. Euh, mais euh, voilà. Euh, donc, faut faire attention à tout cet emplacement-là et pouvoir se déplacer dans ce monde-là euh, en évitant de se faire taper le mag au maximum et protéger notre Bernard qui, lui, prend que des coups et qui a 20 points de vie. Donc, tout ça, avec des gens qui, eux, tapent à 2 pour euh, à distance euh, pour elle donc la, à distance c'est euh, ce petit truc là qui a par, qui est euh, qui est la cible donc elle a vise à 2 donc elle va devoir se poser là pour pouvoir taper ça et ensuite elle va se poser là pour pouvoir taper Bernard eux ils tapent à 1 donc il faut qu'ils soient proches donc il va commencer d'abord à se poser ici pour pouvoir taper ça et eux ils le font en un coup donc par exemple ces deux personnages là faudrait que je m'en débarrasse tout de suite comme ça ça garde déjà des protections mais, ces petits personnages-là, c'est des Winter Wopo, eux ils ont 4 d'attaque, ils font exactement, voire même pire que ce que eux ils ont, sauf que eux c'est des, euh, comme vous pouvez voir, on a des PV euh, à 12, ce qui veut dire qu'il faudrait que je les tape à 90, euh, 15 fois, parce que moi j'ai que 3 d'attaque actuellement avec lui, et eux, ils spawnent ici, donc au bout de 6, t'as un autre mec qui tape à 4, euh, même si c'est proche parce qu'il il, il a, a une visée en fait qui est juste de 1 carreau, euh, il tape quand même fort quoi. Et eux ils tapent fort, eux ils tapent fort et eux ils tapent fort. Donc du coup là il y en a un autre qui risque d'arriver qui est euh, un Slash slammer aussi, donc il tape à 3. Donc là par exemple en deux coups je me. lol Elle elle tape à 2, donc en quatre, en 3 coups. Et eux, euh, et eux, bah, je meurs en, euh, en deux tours. Quoi. Oui, c'est un enfer, c'est le meilleur des épisodes, euh, bien entendu. Après, j'ai des gens comme Birdseye qui tapent à 3, et qui se déplacent plutôt bien. Le problème, c'est que taper à 3, ça ne suffit pas. Parce que là, je peux pas l'envoyer lui lui-là, tu vois. Là, moi, je peux taper à 3, euh, ça suffit pas non plus. Je peux aller taper lui-là si j'ai envie. On va essayer de faire ça. Mais en vrai... Ça va faire mal. Donc, après, on doit payer de l'énergie qui est juste en dessous de ma tête, là, le 5. Donc là, j'ai 5 énergies pour pouvoir claquer, euh, pour pouvoir faire le déplacement de Sparko ou d'amener des gens. Donc, Birdseye, par exemple. Euh, Birdseye, quand il arrivera, il a une attaque qui s'appelle Mock et euh, attaque un ennemi en utilisant sa valeur... Ah Beaucoup de Birdseye. Ils utilisent la, la valeur de l'ennemi. Ah, c'est intéressant. Ça veut dire que si j'utilise Mock sur lui, je peux taper 4. Ah Mais voilà. Du coup, euh, Mock, ça revient euh, après, ça, re ça, ça rentre dans notre deck et après on peut le réutiliser. Si vous avez vu, euh, on a un deck qui est euh, en fait en tournant. C'est-à-dire qu'au bout de 24, qui seront à la poubelle, euh, ça va revenir dans mon, dans, dans mon deck normal. Euh, donc, on, en fait, c'est intéressant de sortir des personnages, parce que ça peut nous permettre d'avoir un deck amélioré. Donc là, par exemple, si je sors Spituna, il va me, forcément me donner une attaque de, de poison en plus. Ce qui pourrait être pas mal, parce que hein, le poison, euh, pour toutes les personnes qui ne se déplacent pas beaucoup, donc là, par exemple, eux, ils se déplacent beaucoup, hein, mais... Donc là, on, on, comme je disais, en deux rounds, ils sont là. Euh, eux, en un round, ils sont là. Lui, il faudra deux, voire trois rounds, je crois, pour arriver là. Euh, tour je veux dire voilà et faut que je défends en plus bernard pendant 12 tours si je veux avoir l'objectif qui est en haut ce qui est compliqué euh, Birdseye ça peut être intéressant du coup donc on va peut-être euh, essayer de se le claquer on va le mettre là et je vais juste je veux juste voir ce que ça donne du coup son mock avec euh on va se poser quelque part là, là Voilà ici Donc là il a 4 Bah je vais mourir Comme ça c'est fait euh, Lol Je veux juste tester parce qu'en fait il y a des trucs Je sais pas comment les, les alpaguer la dernière fois J'avais réussi à traverser tout avec Teen Spirit Mais là il meurt de toute façon Donc en fait c'est gratuit c'est gratuit, et en fait c'est ça, il faut, euh, il faut gérer le déplacement par rapport à la manière dont eux ils vont se déplacer donc potentiellement prévoir le coup que tu peux les attirer sauf que il y a des moments où ils sont pas attirés du tout et ça, les moments où tu, ils sont pas attirés bah, c'est les, les pires moments, parce que euh, c'est les moments où tu te dis, oui mais là ça va ils vont pas pouvoir me toucher euh, et venir quand même et en fait non, donc là par exemple si je me place il faudrait que pour que lui je l'attire il faudrait que je me positionne là Sauf que, il va pas venir, je crois qu'on l'avait déjà fait ça, donc on va essayer, on va, être, on va être sympa, de toute façon là on peut rien faire, on va juste augmenter sa vie, euh, et on va se poser là, et je crois que lui il s'en fout en fait, donc déjà lui il va pas venir, là on peut rien faire d'autre parce que si je me déplace ce serait ici, euh, et on va voir si lui il se pointe, en fait c'est pour avoir la, la priorité sur l'attaque, c'est le seul truc. Ça, ça me fait chier que le boost y soit arrivé dès le début, parce que le boost permet de l'utiliser, d'attaquer sur quelqu'un, avec ma première attaque, qui est l'attaque la, que j'ai de base, qui est une attaque... Euh, comment on dit euh, Une attaque euh, normale, et après, je peux payer pour, pour attaquer encore plus, et avec le boost, ça me permet d'avoir une attaque payée à 1, donc ça ferait 4... Euh, oui, c'est ça, 3. Je tape une fois 3, je tape deux fois 3, et après, je peux augmenter le boost et ça augmente euh, euh, ses attaques. Voilà. À chaque fois que j'utilise. Donc on va voir, mais je pense qu'il ne va pas venir. Ah, il vient. Ah, il vient. Donc là, la technique maintenant, c'est s'il vient, on va essayer de s'occuper de lui et voir comment Bernard s'en sort. Sachant qu'on est censé garder toute sa vie, je pense que c'est dead. Donc là, je pourrais faire euh, payer pour pouvoir avoir plus d'attaques. Donc là, ça me rajouterait 1, ce qui me permettrait d'avoir 4. Et 1 de vitesse, ce qui permettrait d'avoir euh, 5. Donc je pourrais me déplacer un peu plus. Mais je peux aussi attaquer en ligne avec cette attaque-là, qui me permet de faire une attaque de ligne directement. Euh, C'est gratuit. Ça paye pas de ligne. Je peux m'en débarrasser en un coup. Parce qu'en fait, enfin, en deux coups. Donc là je peux faire ça, et après je peux m'avancer pour lui dire, écoute, je t'ai tapé une fois, mais je veux que tu partes, voilà. Et là maintenant, tout ce qui m'empêche de continuer, c'est il faut que je bloque ce spawn là, pour pas qu'il revienne en fait. Et après je peux m'occuper des, des trois autres là qui sont vénères. Sachant que eux, ils ont un point de vie, donc ça devrait aller. Mais du coup il me faut quelqu'un en plus, parce que là il va falloir bloquer des spawns. Sachant que j'ai quand même 5 tours pour pouvoir bloquer les spawns, hein, donc ça, ça va encore. Je pense qu'on peut oublier le fait qu'on va garder euh, Bernard au maximum de la hein. Donc là on a Teen Spirit et on a Spituna. Euh, Teen Spirit il se déplace bien. Donc en fait le truc c'est que ce serait, serait pas mal de pouvoir bloquer un des... Euh... Une des, un des personnages-là, genre, euh, cette, ce personnage-là. Donc, on va se déplacer. Je suis sur l'eau. Je peux me déplacer. Donc là, attention, hein, parce que son tour, à lui, ça va être ça. Son tour, à lui, ça va être ça. Donc, du coup, il faut que je sorte de ça. Après. Donc là, il faut que j'utilise ça, que je le tape, et maintenant je m'en suis, parce que le truc ça va être ça. C'est comment qu'on fait pour s'enfuir Donc on va s'enfuir. Là. Voir s'ils si sont intéressés par euh, ce que je leur propose, c'est-à-dire de venir. On va envoyer Spituna ici pour pouvoir avoir de, euh, du poison à un moment. Donc pas tout de suite. <rire> et, euh, et pouvoir se débarrasser de lui, parce qu'en fait lui on peut tourner autour de cette petite pierre, ça c'est intéressant. Parce qu'en vrai, si on se pose là, si je me pose là, je peux le toucher. Et au fur et à mesure, je pourrais tourner autour. Avec quelqu'un de deux, ça devrait être bon. faut vraiment que je m'en débarrasse, les gars. Donc là-haut, c'est 6 de tours, donc notre lanceuse, elle va continuer à hein. attaquer. Donc là, on a payback. Donc ça, c'est intéressant, c'est si jamais on doit se retrouver dans un problème, euh, on réattaque. Euh, et ça nous permet de nous déplacer en même temps. Donc on va faire ça. Et on va le retaper. Et on va s'enfuir. il faut faire attention parce que là c'est moi qui bloque donc euh, il faudrait que je fasse attention à, euh, à sa marge donc sa marge est 2 euh, donc 1 2 et là il pourra se poser ici s'il veut donc on va se remettre là c'est un peu euh, un peu nul il faudrait qu'on bouge un peu euh, cette personne parce qu'on peut se débarrasser de ça en fait euh, ou sinon je ramène le troublemaker Maker qui pourra nous aider Ou on ramène Spituna On va le déplacer Est-ce que je peux aller de là ouais Et on va l'attaquer direct Voilà Donc le temps qu'il arrive Normalement c'est bon Au cas où on va se mettre là Parce que je veux voir euh, en, à chaque fois je me fais avoir avec le rouge Donc on fait un test Tellement tellement rapidement euh, Choqué Parce que ce serait bien en fait que je puisse attirer tout le monde avec Spituna mais je ne suis pas sûr Alors là j'ai 5 de J'ai 5 de défense euh, On va faire ça d'abord Et on va s'enfuir Déjà euh, donc j'ai 5 de défense Donc là potentiellement je pourrais faire En sorte que Toi tes 5 de défense et que tu au cac Ce qui permettrait d'avoir un payback en plus tout à l'heure Et on va ramener le cactus Parce que le cactus il nous fait euh, des dégâts de À ah, quoi que temps Chucky ou le cactus Chucky en fait il permet de, de lancer un boomerang Qui permet de tirer les gens euh, Ailleurs que là où ils sont donc là, par exemple, si je me mets ici, je pourrais le tirer vers le bas. Ce qui est un problème, parce qu'après, je, je suis à découvert. Donc, je pourrais faire cette attaque-là, et m'enfuir ensuite. Alors que lui, euh, ouais, les déplacements, de toute façon, c'est un, euh, un peu cacateux. Voilà, on va se rajouter de la vie au cas où... Si on arrive à avancer, euh, c'est bien. Euh, derrière euh, le à côté de Sparko on arrive à deux. Hein. Ah. A le, on a le chaos, on va mettre le chaos. Donc le chaos c'est à chaque fois que je, euh, un ennemi prend un coup, par exemple comme ça, je tire une carte. Donc là on a un peu plus de déplacement. Là je peux attaquer un ennemi et je gagne de la, de, de la défense. Toujours bien. Et là, je peux booster. Euh, faut, faut que je pense à comment je vais m'enfuir d'ici. Hein. Donc, on va, on va aller jusqu'au bout là. Ah, là on va prendre la place. Ah non, on peut pas prendre la place. Attendez. On va se mettre là. Croiser les doigts. Bon no, normalement Bernard est mort. Hein. Je le précise. Normalement euh, Bernard meurt. Donc il y a un problème d'ordre. Il y a un problème d'ordre de spawn. <rire> On tient même pas 6 euh, tours. On tient pas 6 tours. Euh, on va payer le strike, hein. je pense que je pense que ça peut être intéressant, mais du coup, il faut qu'on qu change le deck. Le strike nous permet d'attaquer plusieurs fois. Euh... Est-ce qu'on réessayerait On va essayer avec le monster, juste pour voir. Parce que le monster, je sais que notre perso principal a plein de PV. Et il va tout droit. Et à chaque fois, on peut se le payer, donc c'est intéressant. Le problème c'est qu'il attaque pas bien. Hein. Il attaque vraiment nul, même j'aurais dire. Donc là, euh, si on veut se protéger de cette personne-là qui va nous taper à 4, euh, faudrait que j'ai 4 d'armure. De, de, Ou que je m'enfuie. Lui, il se déplace où 3, 1, 2, 3. Ah, il va forcément aller là, bien sûr. On continue là. Il va pouvoir me taper je pense. Ah oui il repousse en plus oh là là. J'avais oublié. Je peux regagner ça. Chucky est vraiment inintéressant je crois. Je vais encore prendre 4 de coups, perdre euh, beaucoup. Taper 14, euh, je vois pas comment je pourrais faire. Parce que eux deux là, ils ont vraiment 14. Taper 14 avec des gens qui ont 4, 3, euh, à part enchaîner 15 fois des trucs, euh, je vois pas trop. Hein. d'aller au, au cac quoi c'est bref euh, ouais. parce que là en fait si on avait deux cactus on pourrait forcer euh, potentiellement directement les deux là à nous attaquer je suis même pas sûr qu'ils qu aient envie quoi et euh, même avec le cactus en fait on, on pourrait ça serait, ça serait très difficile en fait de so ouais voilà donc, de s'en sortir quoi En fait, je pense qu'il faut un deck vraiment hooligan, euh, hooligan monstre, mais euh, j'ai du mal à voir comment vraiment les utiliser. Euh, bon, là, de toute façon, là il n'y a pas que 36 solutions. Hein. Euh... On va faire ça déjà pour être gentil. Euh, voilà. Si je me mets là, est-ce qu'il je... y a un truc qui va se passer Est-ce que tu vas venir la prochaine, tu m'attaques de 3, donc euh, ce serait bien de se déplacer ici. Voilà. Oh, J'aurais dû faire ça. Mince. Bon, on verra si ça compte sur le prochain tour. Bah, non. Ouais bien sûr, je t'ai tapé c'était pour que tu viennes en fait, hein. c'était pas pour pouvoir que t'ailles taper Bernard euh, en mode euh, tunnel vision quoi. Ah ouais, mais 3 de vie, troublemaker sérieusement, même si je te fais foncer là tout droit. Je suis même pas sûr que t'y arrives. 1, 2, 3. Ah si, quoi que. Ça rajoute 2. Donc on y arrive. Après, tu tapes. Et après, il faut que tu t'enfuies. 1, 2. On s'enfuit ici. Vas-y, on va faire ça. Hein. On va essayer. Essayons. Ah mais après, je peux plus m'enfuir. Et là, euh, du coup, non. Parce qu'en fait... Euh... ça augmente pas du tout mon déplacement en fait si c'est juste que c'est 3 à partir du moment où on est là ah oui d'accord Ok. et bah écoute on va essayer de s'approcher hein. on va voir ce que ça donne Ah, mais là, je, m je... Si je m'inflige du dégât. Euh... Je perds toute ma défense. Vas-y, c'est pas grave. On va voir. Payback là, il me faut un payback. Oh là là. Non, t'approche pas, je veux pas te voir toi. Je t'aime pas. Je t'aime vraiment pas. Je sais ce que tu veux faire, je ne suis pas d'accord. Faut qu'on sauve euh, troublemaker maintenant. Quel enfer. Ok, on va prendre payback. On va, on va aller là. Euh... C'est 3 hein que t'as. 4. Alors ouais, mais payback, je crois que c'est que un coup. Ça fait que un point. C'est nul. s'enfuit. En fait, faut qu'on s'enfuit pour que lui puisse nous taper. Euh, comment qu'on va faire On va faire ça. Hein. Là, es toujours dans nos... ouais, on est toujours dans son area. Dans sa zone. Voilà. Ici, normalement, ça devrait être bon. Ah non. Ah non. Eh bah ben, écoute, euh... tu peux pas aller là. Donc on pourrait aller là. Mais... Il se fait taper au prochain tour, mais ouais. Non, va... En plus, il a 3 de On va tous mourir. Il nous faut la vie de, euh, du cactus. Non Et ils vont tous se retourner sur Bernard, là. Je sais. Je connais l'histoire. Je me demande si on peut euh, avec la carte de swap, c'est-à-dire de déplacement des unités, on peut déplacer Bernard. Parce que si on peut déplacer Bernard, ça peut être vraiment un game changer. Bonjour Silaosa, bonjour Silaosa, j'espère que ça va bien. La revue du bot du monde, prison indigne, euh, ah Sankara aussi. Salut Donio, c'était un talk show bien entendu. Bon allez voir Silaosa, moi je suis passé la dernière fois, c'était cool, il y avait un bon petit topo. Euh, voilà, j'ai fait un, un choupout, comme on dit. Euh, vous venez voir la loose. Ici, nous sommes totalement dans la loose. Je vous envoie les réseaux si vous voulez voir chronologie des femmes artistes sur, sur les archives de YouTube. Euh, C'est la pub. C'est actuellement la... C'est actuellement la pub. C'est la pub, oui. Euh, C'est actuellement la, la pause de, de chronologie euh, due euh, aux vacances si on peut dire, au moins une pause de, de quelques temps euh, on a un problème on doit sauver Bernard actuellement et euh, et euh, on n'y arrive pas parce que tout le monde est des bourres, tout le monde joue bourrin hein et nous on joue euh, petit joueur donc là par exemple le seul truc que je peux faire bien c'est ça Voilà et vous avez vu le meilleur move qu'on a pu faire de toute cette game euh est... Ah c'est euh... ah, l'éruption, <rire> j'imagine d'un volcan, euh... bien disposé, bon j'espère que c'était bien en tout cas le... Le, euh... le live que vous avez fait, euh, j'avoue je me suis levé un peu tard aujourd'hui, euh... comment qu'on va faire, donc là j'ai ramené Teen Spirit, je sais pas pourquoi, parce que je l'adore je pense Parce que regardez un petit fantôme sur un skate Qui demande de plus euh, Il faut absolument qu'on rapproche du coup notre, notre attaquant principal là Qui est notre troublemaker Pour aller défoncer quelqu'un Et repartir après Donc on va défoncer les gens Qui peuvent taper fort déjà Attends est-ce que Oui Alors voilà Et tape Tape, tape, cette personne. Ah merci. Tu t'occupes de lui hein Nous on s'occupe de, des autres. On a trois. Le côté art ah, des sujets, du coup c'était quoi les sujets que vous avez traités Parce que le, le titre ne disait pas tout. J'imagine. N'hésite pas à en parler. n'hésitez pas à en parler. Hein. Bon allez, euh, on, on, on joue le tout pour le tout. On est là euh, pour la gagne. Euh, voilà, euh, on bloque les attaques et oulala, là là, il faut qu'on arrive en. Ah, fallait que je bloque ici. Oh non, les spawns. Vite, vite. Oh, il n'y a plus personne. Je suis triste. I'm so sad. Oh là, le troublemaker qui meurt, quelle nullité, notre attaquant principal est mort à part euh, un petit pion, et euh, bien sûr notre deuxième attaquant est dead, voilà, il nous reste que de, de coaching spirit et euh, notre commandant, et voilà on est dans le caca, Les, euh, donc là on a deux personnes qui sont arrivées, euh, qui tapent à 4, euh, et dans pas longtemps, on va se retrouver avec une personne qui tape de loin Lol. Et euh, je précise, hein, mon, mon commandant Salut mes euh, Qui tape à 1 Merci pour le soin, euh, c'est toujours appréciable D'ailleurs si vous voulez euh, shot des commandes, n'hésitez pas Ah les onomatopées, je sais pas si, si Normalement elles fonctionnent ça fait un moment que je les ai pas vus. Si ça se trouve, ça un bug. Plein de rapports sur les lieux de privation de liberté. Un article sur le décès d'un détenu avec... suite à des actes de, des actes de torture. Ah, je crois que j'ai vu la... Le... J'ai vu l'article passer. Oui, bah avec. Oui, bien, bien sûr, avec toute la machine institutionnelle qui protège l'institution, c'est bizarrement pas étonnant. On euh, en fait des attaques gratuites. Hein. Est-ce qu'on peut se dire que Bernard est mort là Ouais, je pense qu'on peut se dire ça. Le seul truc que je peux faire, c'est de le sauver de un tour. Et nous on va mourir par contre. Voilà. Est-ce voilà. euh, est que je veux bien restaurer une vie Ouais. Si je monte là-haut, je me fais défoncer. Oui. Euh, je me mets là hein. Ah, c'est vrai que j'ai pas fait la, la mise à jour de follow. Attendez, ça me fait penser à ça. Euh. ce que silla nous disait Voilà, donc euh, j'ai perdu. Euh, apprécié. Ah mais du coup, je les vois pas. Il y, y a eu des follow, euh, on, on est à 299 là, je crois, en plus. Oh là là. Depuis que je ne fais plus attention à Streamlabs, euh, voilà. On va aller... Euh, en fait, on va pas on va pas faire un retry. faut qu'on aille payer des, des cartes. Ça sert à rien de jouer, non. Oh, on est bloqué mais jusqu'à la fin de notre vie sur ce, ce, pas, ce passage et on gagne rien en plus à côté Donc ça, une, un d'armure, pas très intéressant. Attaquer un ennemi plus de, do, de dommages, ça peut être intéressant. Moi, ce que je voulais voir, c'était... Euh... Euh, c'était ça. Là qu'on pourrait avoir deux troublemakers, ça pourrait être intéressant aussi. Mais le problème, c'est que les troublemakers, ils il tapent fort, mais... C'est tout, quoi. Ça, ça... Apparemment, c'est... Tu payes cher pour pouvoir ne rien payer. Et après, tu prends deux dommages et tu gagnes un d'énergie. Ce qui te permet de rajouter un truc intéressant que tu pourrais jouer. Potentiellement. Mais, euh... Ça, ça, ajoute une charge. Et du coup, ça me permet de, de, de payer... Enfin, euh, d'avoir une, une carte qui, qui coûte zéro en énergie. Et je peux me déplacer avec. Mais je pense que vraiment, ce qui est important, c'est ça. Parce que là, ça dépend du nombre de personnes qui sont sur le terrain. Et après... Ça rajoute une attaque gratuite. Achète un Ondin. Il a pas de hondin, il y a un Parce que dans nos decks, là, euh, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un mélange euh, monstre. Euh, monstre euh, hooligan. Parce que c'est eux qui ont le plus de vie. Peut-être avec eux, quand même, là. Pff, en fait, on a déjà fait plus ou moins ça. C'est le truc qu'on a... On a besoin de vie, c'est ça le problème aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est la force de frappe qu'il nous faut et, euh, et on n'en a pas. Donc peut-être plus de distance. Parce que j'ai pas vraiment joué euh, distance en vrai. Et le problème c'est que toutes les, di tous les distances, ils sont à pay tu payes deux quoi. Ondins on de Magic. Oui bah oui. Après tu fais des enchaînements avec les ondins. Je te rappelle que les ondins dans Magic, euh, Nibbler, il faut les enchaîner. Hein. C'est-à-dire que t'en utilises un, après t'en utilises deux, trois et après tu fais des histoires de groupe. Dans mes deux il se renforce tout ça, tout ça exactement, mais le problème c'est que c'est pas vraiment le cas là. En fait il faut beaucoup de déplacement, parce qu'il faut absolument qu'on puisse se déplacer vite. Beaucoup de vie, parce qu'il faut qu'on puisse prendre des coups, et en donner. Donc beaucoup de vie, beaucoup d'attaque. Donc par exemple le succulent il se déplace bien, sauf qu'il a que deux d'attaque et deux de vie. Et on peut pas booster un succulent, parce que si on commence à booster un succulent, euh, comment on fait avec les autres hein, Il nous faut un... Il nous faut quelqu'un pour pouvoir vraiment défoncer les gens, quoi. Est-ce que je rajouterais euh, des déplacements Donc là, on a déplacement ici. Déplacement ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, après on a les déplacements qui sont de Teen Spirit, donc ça fait euh, 8, 9 on a 8, on a 8 et on a 10 avec le déplacement de, de Chucky si on le sort On a 10 déplacements, ce qui va être déjà pas mal en vrai Et après on a les déplacements qui sont aussi des cartes qu'on rajoute, donc de vie Donc ça fait 11, peut-être un peu trop et euh, Payback qui nous permet de nous déplacer aussi. Ce qui nous fait euh, 12. Et plus celui-ci, 13. Je sais pas si j'ai compté celui-là, ouais, a une... ouais, je, sais plus. je sais plus si j'ai compté. Peut-être 12 plus. Ensuite, on a euh, un qui peut nous attaquer et se protéger suffisamment bien euh, en zone en plus. Donc, euh, clairement, le cactus il nous le faut. Spituna qui fait des attaques de loin et qui a de la vie. Donc ça je pense que c'est nécessaire, je pense que peut-être même deux Spituna ça peut être bien. Chucky qui a masse de vie, qui a de l'armure, qui rajoute en plus un déplacement. Sauf que lui, il attire les gens vers lui-même et on perd, sa, on perd notre visée. Euh, donc du coup en fait il faudrait attaquer et s'enfuir. À chaque fois. Avec Chucky. C'est le plus gros problème de Chucky, c'est ça. Troublemaker qui a de la vie et qui est plutôt équilibré en fait. Vie, déplacement, euh, attaque. Euh, Qu'on peut booster comme le Cactus. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un troublemaker Je ne sais pas parce qu'en fait à côté on a Mock. Et, euh, et ça ça peut être pas mal aussi. Avec le Birdseye qui est plutôt équilibré aussi. Il, là, il tape moins fort. Il se dépasse plus. Et après on utilise l'attaque de l'ennemi pour pouvoir le taper. Donc ça pourrait être intéressant. On va enlever le troublemaker pour voir. Et on va rajouter quelque chose d'autre. Je pense quelqu'un de. qui tape fort en fait. Ou swap. Parce que le swap c'est ça. Hein. Ça permet de, euh, de déplacer une unité euh, avec une autre unité dans les alentours de 5, de, 5, de 5 cases. Ce qui voudrait dire que si je m'approche de, de Bernard, est-ce qu'on peut faire ça avec Bernard parce que si on peut faire ça avec Bernard, on l'utilise H24 pendant, euh, pendant, pendant le game, quoi. Et on déplace Bernard à chaque fois. Le pire du truc, c'est Bernard au milieu, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça rajoute euh, de la vie. Donc, euh, Cactus Juice, c'est euh, ce que sort euh, notre cactus. Qui récupère des, de la vie. Euh, d'une. Euh, on a trois, deux, je crois, trois vies en plus. Et là, c'est par... Euh, par euh, unité endommagée. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Il y a un vrai problème. Euh, je pense qu'on va devoir prendre Strike. Là, il nous manque une carte. On va essayer Strike. En plus, on va payer. Euh, j'ai de la thune, on taille. Je veux juste voir comment ça fonctionne. Est-ce que j'ai claqué 40 balles qui ont été dures à avoir Oui. Euh, Est-ce que ça va être important Mais non, mais je veux être dans le hooligan game, t'as vu Voilà. Et je veux mon strike. Donc strike, ce qui est pas mal, c'est qu'avec euh, Sparko, qui lui amène les 1000 cuts, et le total chaos, Total KO qui permet d'avoir une ennemie euh, à chaque attaque, euh, je tire une carte. Et euh, 1000 cuts, c'est je paye. Je rajoute deux cuts, donc en fait je lance des, des poignards, entre guillemets, euh, à chaque. Euh, pour, chaque euh, pour chaque personne qui est sur le terrain. Ce qui veut dire que je peux avoir masse de choses. Et en plus, ça rajoute la possibilité d'avoir de, deux euh, steps. Qui, sont les, euh, qui, qui est la carte, en, en gros, qui rajoute un moyen, en fait, à chaque personnage aussi, un moyen de se déplacer. Sauf que cette fois, je crois que ceux-ci, sont payants, par contre. Donc, euh... et le strike, en fait, lui, tu payes deux, et ça rajoute un strike pour chaque personne aussi, donc ça peut être pas mal, parce que ça nous permet d'attaquer beaucoup plus de fois. Et c'est ce qui nous manque, en fait, pour pouvoir se débarrasser de quelqu'un. Donc on fait... Euh, on essaie de voir... Euh, C'est pas ça que je voulais faire. On essaie de voir ce que ça donne, mais je... J'y arrive pas, hein. Parce qu'il faut aussi bloquer les spawns, donc bref. En voilà. Quel enfer C'est un jeu de 7 ans et plus, hein. Je le rappelle ou pas Bon. Là, par exemple, si j'utilise Mock sur, euh, sur ce personnage là, euh, ça fait 4 dans sa tête quand même. Et après, je peux utiliser euh, autre chose. Euh, je pense qu'il faut qu'on libère euh, de la place quelque part. Donc, lui il bougera pas de toute façon, mais il faudra qu absolument qu'on bloque ça. Mais on peut attendre Spituna pour qu'il fasse le travail ici. Euh, là, il faut absolument qu'on fonce là-haut. Et euh, eux, faut s'en débarrasser. Euh, assez rapidement aussi, donc on va se poser là pour voir Oh il y a déjà strike Et total chaos Non mais je traverse pas le terrain. Hein. Ça on est obligé de le faire Enfin Si je veux avoir un, ne serait-ce qu'un espoir Est-ce que je me débarrasse de lui Parce que moi j'ai 4, je peux le faire hein. Gratuit. Pas gratuit. Ok. On va voir. Normalement, il me, lui, il me tape euh, 3, je crois. Ça veut dire que je suis fais, je fais à 3. Si déjà j'arrive à me débarrasser de lui, ça peut être pas mal, puisqu'on peut faire un passage par 1. Tu, tu, tu. Ouais, faut que je m'approche le plus. Alors attends, je peux je peux. Je... Est-ce que je pourrais aller là Non. On va essayer de s'approcher au plus et on va le taper avec euh, la ligne d'attaque hein. Si on arrive à se débarrasser des deux là c'est pas mal Là normalement il va venir me taper et avec euh, l'armure ça devrait bien se passer petit teen spirit pour aller bloquer le gars qui va taper Bernard à, à, à proprement parler là, lui là ça serait bien puré 3, 1, 2, 3 en 2 je peux y être Il me retape et il me fait 3 C'est un peu chaud hein. Vas-y on tente Champ, il y a l'autre qui se pointe à 4. Oh là là là là! Oh non! Oh, je me sens obligé d'attaquer maintenant parce qu'il y a lui là à côté. Oh là là! Ah, il y a les mille cuts. On est deux, ça fait pas beaucoup. Hein. et Après, je peux pas être beaucoup déplacer. Oh là là, j'ai trois déplacements. Là. Bon, déjà, ça c'est gratuit. Donc si j'utilise deux... alors ah, attends, la, la marge, c'est quoi C'est qu'il faut que j'aille là. À peu près là. Sauf que là, je laisse le champ... Euh... Oh Donc là, j'aurai un de vie. Ça va me faire trois. 2. Deux. deux. Parce en fait c'est le pire euh, hop. Ça c'est fait Et après je peux récupérer 1000 cut mais là on, on, on est bien Là je suis bien, là je suis un peu moins bien Donc on va aller en haut euh... Je vais prendre ça lui il tape à deux. Ouais, si je prends ça, en fait je peux me pointer là-haut. J'ai toujours pas l'attaque. Oui, mais j'aurais pas l'attaque en fait. Faut que euh, je puisse m'enfuir en, en fait là. Bon, j'espère qu'on a bien joué quand même. Comme ça, les petits là, ça me dérange pas trop, mais faut pas qu'ils soient trop. Hein. Ça serait bien. Ah Ah Ok Oh, ils sont chiants, ils sont en train d'occuper l'espérance. Oh là là Toi, t'as 4. Comment tu veux que je fasse Ah, peut-être. Ah, il s'est déplacé. Euh... C'est dur. Hein. Parce que lui qui se pointe, là, euh, c'est chaud. Je pense que je peux finir lui, par contre. On peut y aller. On va aller de ce côté-là. Sauf que si je le finis, il faut que je sois là. Parce que vu que je, je fais de l'attaque de... Euh... Ouais, on va faire ça. Ça va me permettre de... Je peux pas me déplacer plus, là Ah non. Ok. Ça va me permettre de libérer un peu d'espace. faut que j'ai deux personnes pour pouvoir aller en bas et, et, et, et bloquer les spawns, mais quel enfer J'ai 8, oh Lord. Et on a pas de déplacement. Et voilà, c'est fini euh, Je vais juste aller aux toilettes. Et j'arrive. Ok, euh... on a que un déplacement à gérer. Oh là là, oh là là. quatre, euh... six. Il euh... y a un tour, on est deux. Ah, le seul truc que je peux faire, c'est ça. Vraiment. Je vais attirer quelqu'un. Je vais augmenter son truc et je vais euh, l'utiliser. Voilà. Déjà. C'est le seul truc que je peux vraiment faire. en vrai. Oh C'est bien ça. En vrai. Ah, le truc de Chucky, c'est vachement bien. Faut que Sparko se pointe hein, parce que sinon c'est la misère. Et l'autre là il est. Oh m... merde. J'ai oublié qu'il devait bouger. Bon plus de check tête hein. Je voulais essayer ça aussi, ouais, le mock, on l'a déjà on a pas utilisé encore. Euh... On va s'approcher au mieux. Est-ce qu'on on va sortir un Team Spirit aussi S'approche au mieux. Euh. c'est vrai que je peux faire ça bon ah, attends c'est où que je peux me poser pour que je me fasse pas démonter nulle part nulle part vachement intéressant 3 plus 2 ça fait 5 c'est intéressant Ah, Tout le monde est attiré en bas. Qui, qui Alors attendez, parce que comment c'est possible que là, tout d'un coup, il soit attiré en bas Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe comme ça Bon, on sait qu'il va prendre cher. Euh... Ah, il y a Spituna qui peut arriver. Parce que Spituna ici, ça peut être hyper efficace. Euh... 3, ça va faire 6 on peut s'enfuir. Et je peux taper avec 4. Euh, lui, il va nous donner 3 mais on a de la vie, donc ça devrait aller. On a besoin de 1 mouvement pour euh, s'en sortir ici. On a besoin de 2 mouvements pour s'en sortir ici. Ça fait 3. Donc il nous reste 2. Euh... Si on fait du safe euh, du safe jeu quoi en fait là on, je, je pourrais attaquer qu'une qu seule fois en vrai. là je les ai attirés donc en soit est ce que c'est nécessaire que je, je reste ici donc là il va il va pouvoir me taper ici en fait donc là il faudrait que je me déplace un peu plus chose que je ne peux pas faire à part en bas euh, et lui il a combien de déplacements 1 2 3 Sauf que ça enlève 1, donc ça fait 2. Donc là, il pourra bouger ici, il pourra bouger ici. Et il pourra taper là, je pense. donc on, Voyons voir ce qu'il nous fait. En se déplaçant un peu partout. Je vais voir s'ils sont encore attirés. descendent Ou est-ce qu'ils vont vers Barnard Est-ce qu'on va gagner un tour Non, ok. Ok. C'est quand même pas mal, parce que ça veut dire que là, il y en a quand même trois qui sont vers le bas. Il y en a un qui, euh, qui, qui a dû se replacer. Est-ce qu'on va attaquer des gens On peut, hein ça ferait un 3 et après je pourrais me déplacer Là, ça ferait un 2 potentiellement 3 je peux faire une attaque directe et le retaper on a que 2 déplacements ce qui ferait 3 possibilités euh, est-ce que tu peux aller attaquer Sparco, non, toi tu peux je pense non, ok bon du coup c'est E2 donc on peut aller chercher les gens. On peut aller chercher les gens, mais on pourra pas s'en sortir tout le temps. Donc là, qui est le plus important là, bah, Ça va être toi. Sur le coup. Mais on peut préparer peut-être le... son attaque. Alors du coup, là, ça va être... Euh... Ouais, on pourra le bomboclat à deux. Est-ce que du coup, je lui mets un payback Alors, Déjà, on va faire ça. Euh, J'ai déplacé. Et m'enfuir avec ça. Euh... Parce que là je le bloque. Oh, okay. Ouais, là, il n'est pas pour aller là. Juste. Donc, si je me mets là, normalement, ça devrait être bon. Et là, si je vais dans l'autre sens, par contre, ça serait pas mal aussi. Euh, ouais, non. Bon. Normalement, si je me mets là, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il pourra se déplacer ici. Il a combien 2, donc ça fait 1. Ouais. Normalement, c'est bon. Si je le laisse sur l'eau, c'est bon. Ok, maintenant il faut savoir à qui, on, à qui on paye. Alors, combien de défense, combien d'attaque Est-ce qu'on lui donne payback à quelqu'un euh, Est-ce que c'est pas un peu trop tôt Parce que si on donne payback euh, à notre Birdseye, sachant qu'il a 3 de vie, euh, on peut mourir très rapidement. Pareil, si je lui donne. Euh après, il pourra donner un coup, quoi. Parce que si jamais, lui, il nous donne un coup, au moins, on pourra s'en sortir. Euh, pour le prochain tour, gratuitement, du coup. Euh... 4. Est-ce que c'est peut-être intéressant Peut-être... Ouais, voilà. On va augmenter notre... Les puis, on qu'on garde pour plus tard. Est-ce qu'ils sont toujours attirés par nous Est-ce que ça serait intéressant Non! Donc les, les. Voilà, ça fait 5. 5 là. En fait, il faut les laisser sur l'eau. Hein. L'eau, c'est bien. Ok. Donc là, je peux gagner en plus de l'armure. Donc là, si je. Ouh là, j'ai un... les strikes. Mais j'ai pas beaucoup de mouvement. Et ça va être chaud. Là, si je déplace, je pourrais le taper à 3 et je pourrais rajouter des strikes. Ou euh, de le taper avec euh, le boost. Non, On essaye de finir déjà lui là. 3, ça fait 7. Oh, c'est possible, hein C'est possible. Et je vais peut-être gagner de l'armure, en plus. Allez, on va essayer de faire ça. Ok, là, pour l'instant, c'est bien. Ça veut dire que là, on pourra bloquer les deux... Allez, faut qu'on ait des gens à sortir parce qu'on va se faire taper par lui là. Un petit moque. genre gratuit. Ah y a qui ah et pour faire deux tours. Euh, en étant sur... Euh, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça veut dire que là je peux le toucher. Ça veut dire que je peux, que je peux défoncer lui. Avec Chucky si je l'amène. A on, on a besoin de check-in. On se dit qu'on a besoin de check-in. On replace les gens. Faut que le. Faut que lui puisse être là. Il faut que toi tu puisses être là. Et on va essayer de se débrouiller avec, le... avec les personnes qui arrivent. Euh, faut qu'on puisse monter un moment. ça dépendra de son déplacement mais je pense qu'il va bah, aller là. À part s'il décide de passer par ici. Est Ce qui est possible parce que je l'ai attiré. Euh, pour toi c'est bloqué. Il me reste un mouvement donc ça serait forcément un déplacement. ici je me mets là enfin, mais je pourrais pas le toucher si là euh, logiquement il euh, faudrait que je sois là pour pouvoir me placer par la suite bon, on va voir c'est compliqué Mais t'es mort en fait, j'avais pas vu. Lol. Il te reste un tour Bernard. Qui qui a mis le time Qui a fait hop time Vous en avez marre de moi déjà Ni bleu. Oui, il y a une 37 sur la galère. Bah oui, c'est ça l'idée. <rire> C'était pour savoir. Non, mais t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Non mais là, en fait, on n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Même Strike, euh, il sort pas masse, en fait. Hein. De toute façon, euh... ça c'est réglé. Donc 1, 2, 3, faudrait que je sois. C'est ça, hein T'as visé. Hein ouais, c'est ça, 2 devant. Et après tu peux taper. Là j'ai tapé ici. Oui, c'est ça. Donc si je me mets là, normalement je peux le toucher. Regardez bien comment ça va, ça, va mal, ça va mal se passer, ce truc. <rire> ça va tellement mal se passer. En fait, il faudrait que je me mette là. Que je puisse le toucher pour l'attirer en bas. Là, je peux plus le toucher. Et il faudrait que j'attire quelqu'un. Ah, il faudrait que je, je me pointe. Pour le défoncer. Chose... Qui ne sert à rien, parce que Bernard, il a pas de vie, en fait, là. Donc là, on a bien joué. On a fait attention à tout. On a presque pas perdu de vie. On est en train d'essayer de bloquer des spawns. Mais je pense qu'en fait, il faut pas essayer de les bloquer, les spawns. Il faut, faut foncer, sauver Bernard. Ça, c'était archi bien joué, mais... C'est dead il perd 5 villes. Bon allez on fait euh, on fait la manière dont j'avais fait la première fois. Hein. Et alors, après je pense que euh, on va peut-être abandonner le jeu, hein, parce que <rire> j'en peux plus <rire> J'en peux plus. En fait faudrait que je regarde du.. Il euh, faudrait que je regarde comment les gens ils se sont débrouillés et avec quelle carte parce que j'ai du mal à saisir. Euh, donc le but, rappelez-vous, sauver Bernard. Donc on va sauver Bernard. On va se mettre le plus proche. Et euh, le mieux.. Ce serait d'avoir Spituna ensuite. Euh, donc on se met là. On prend Spituna, on le pose là. On va sortir Birdseye pour bloquer quelqu'un à un moment. Et voilà. Ah Ah, c'est marrant, ça. Parce que Spituna, il, il se déplace pas bien. Ouh là, les, les cuts qui arrivent. 4. Oh là là, est-ce que je peux faire un truc Est-ce que je peux faire un move Est-ce que je peux faire un move Le finir. Ou c'est possible. Ou c'est fort probable. Ouh là là, c'était très efficace. Ok. On peut repayer, mais on va pas repayer. Euh, lui va se pointer. Okay. On a nettoyé tout un coin qui allait nous faire chier, donc ça c'est bien. Par contre, côté, le côté il faut y aller. Hein. Et si on se disait, lui il va mourir de ses souffrances de poison en se disant, ouais, bon bah voilà, c'est clair. Hein. salut Est ce qui tape plus fort entre les deux toi, 3 3 c'est toi On le cherche tout de suite. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Parce que là, si je fonce dans sa tête à lui, on est d'accord que je daille. Parce qu'ils vont tous se mettre sur moi. Ça va faire deux. Euh, de 7 Super J'ai 6 de vie Donc on va pas faire ça clairement euh, On va juste essayer de s'enfuir de ça en fait De lui là qui est en train de se pointer euh... J'aurais pu l'attaquer en plus hein. C'est un peu dommage Quoique je peux re revenir Pour l'attaquer Attendez on va faire ça ah non mais c'est pas le bon côté euh, Lol On va se mettre là on l'abandonne, il hein, y a moins de ses souffrances. Bon, pour l'instant on va se dire ça. Ah il y a un payback, Oulala. là. là. Euh... Excusez-moi, c'était trop tentant. Hein. On va aller jusqu'au bout avec lui. Hein. Salut! Oh merci. Oh non, te mets pas là. Non, non, non, il peut pas arriver jusqu'ici. Ils ont quand même des attaques d'opportunité. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils voient que j'ai fait une bêtise, ils me laissent pas. Aïe, aïe, aïe. Euh. Oh ça c'est bien ça euh... un, petit... un petit cactus là qui sort de... de... Non Toi tu vas moins à un moment de toute façon, donc ça c'est pas un problème. Euh... truc que j'aurais peut-être pas dû faire mais là il va se pointer de toute façon lui donc euh... on va nettoyer ici parce qu'on va devoir se dépasser, je pense Et je remarque que le mec au marteau il a pas bougé en fait sûrement il a pas bougé du tout Ah ça y comment ça se passe C'est vrai qu'il est géré par la boule euh, de neige qu'on a qu'on qu qu vient de casser. C'est l'histoire. Hein. Donc là j'ai ligne d'attaque encore. Ah ouais. Ah ouais je peux tous les avoir là d'un coup là non Attends c'est combien la ligne d'attaque Ah ouais donc là je vais forcément devoir casser ça. Où je me débarrasse de tout le monde là. Hein. Donc là de toute façon il est clairement, elle est clairement pas dans une position de visée sur Bernard. C'est eux qui me font chier. Donc il faut qu'on aille là. Euh... Est-ce que ce serait pas mieux d'ailleurs que je monte tout en haut ici pour pouvoir taper tout le monde là Ça fera 4 après. Je sais pas. On a combien de déplacements 1, 2. Est-ce que je pourrais aussi taper ce monsieur En hein vrai. Oh. Euh... Non, le, la, la meilleure idée, ce serait de se débarrasser de cette mine-là. Ils vont forcément devoir se placer pour pouvoir essayer de le taper. Euh, et je peux bloquer, je pense. Euh, donc on va faire ça. Voilà. Ouh, ça ramène ça j'ai oublié que j'avais payback voilà très bien faire de bêtises 4 moyens de se déplacer. Donc ça veut dire qu'on peut déplacer au moins deux personnes aller-retour. Euh, bon. Le prochain tour, on se touché. Faut sortir de ça. Donc le mieux, ce serait que moi, je me pointe, je le tape et je vais là. Toi. Tu je fais des lignes maintenant ah bon C'est quoi ce bug Depuis quand Chucky fait des lignes Depuis quand il fait des lignes, lui C'est un avantage, hein, mais euh, pourquoi Tu fais toujours des lignes maintenant Ok, je comprends. Ok, merci. Se ramener pour pouvoir me taper. Ok, c'est pas mal là, ce qui est en train de se dérouler, c'est bien. C'est pas mal. Ça fait 6 tours. 8, il m'en reste 4. Il faut survivre à 4. 4 tours, ce serait bien. Mais regardez-moi. Depuis quand C'est quoi ce bug Moi ça me dérange pas en soi, mais c'est un bug On s'en met d'accord Quand qui fait ça Pourquoi je gagne grâce à ça Est-ce qu'on est-ce qu'on m'a on m'a hacké pour pouvoir euh, c'est un, un stream hack c'est ça Ah ouais il y a un. Par contre la ville hein. La ville hein. De la vie de la vie de la vie. Il nous faut de la vie pour Sparco s'il vous plaît. Ou une attaque de pause. Euh, 4 si je remets une attaque de poison ça va être pas mal aussi si je fais ça je peux la taper c'est génial je peux la taper je peux taper ici aussi je peux nettoyer avant même qu'ils arrivent je vais faire ça hein. parce se fait de... il nous reste euh... ok il nous reste 3 tours donc toi tu vas te pointer eux ils vont se pointer ah ils vont me taper ah je suis mort j'aurais dû bouger J'aurais dû bouger, j'ai que 3, ils ont 4. Même avec ce truc. Ah Non Ne viens pas Non Et voilà, c'était mal joué alors qu'on avait un hack. Quel enfer J'avais oublié qu'ils étaient là. Ah là là là là. Ah là là là là. En tout cas, on a joué uniquement avec euh, les hooligans du coup. On va y arriver. Et on va s'arrêter d'ici peu aussi hein, parce que ça fait un moment quand même. Donc, on avait commencé ici. Ouais non mais c'était mal joué, hein, c'est ma faute. Clairement. Euh. Faut qu'on se déplace non. Voilà, on va jouer un peu comme tout à l'heure. Je pense que de toute façon, là, ils sont en train de nous donner des, des, des tips pour pouvoir réussir parce que c'est pas possible sinon. Trois oh, de une case, je me serais déplacé dans la, dans la, dans la forêt, ça aurait été bien. Bon, donc j'ai 4 d'attaque, ça fera euh, 2 et 2 ça fera 10, et après je pourrais enchaîner. Si j'augmente mon attaque ça fait 5, donc c'est possible que je fasse très très mal. D'ailleurs, est-ce que je peux aller jusqu'à là-haut assez facilement Non, donc je vais devoir forcément payer 2. Et après de payer 2. Ça fait 4. Et après il ne me reste que. Ah ouais Ah ouais Tout de suite moins intéressant. Euh, bon du coup on va pas jouer comme ça. Euh, on va passer ici. Donc là je peux faire ma, ma bêtise de tourner autour, de l'empoisonner et lui dire tiens, chais. Et moi, je peux me placer quelque part, peut-être. Est-ce qu'on peut attaquer toujours Voilà. On n'attaque plus du tout. <rire> en ligne droite, maintenant, c'est fini. <rire> oh là là. Quelle histoire. Euh, bon. Après, je protège plutôt pas mal, là. En fait, ce serait bien de libérer ici. Est-ce que je peux traverser Oui. Si je traverse, il va commencer à, à se planter vers moi, hein, je pense. Donc... Euh... Donc, je pourrais l'avoir que le premier tour. Et après, il faut que je m'en Ou Où je fais la technique du... Oh, regardez, je suis perdu dans l'eau. Euh, venez pas me voir. Et que j'attende qu'ils se déplacent. Et qu'en fait, ils vont tous se pointer... Proche de l'eau. Mais ils vont jamais pouvoir le traverser. Et là, je pourrais les taper. Mais j'ai pas assez de personnes pour encore faire ça. Euh, bon... De toute façon, toi, tu vas aller tout droit. Elle, elle va te taper dessus. Donc ouais, c'est toi qu'il faut que je renforce. Voilà, comme ça, c'est fait. On utilisera pour plus tard notre... Euh, notre allonge. Et on essaiera de l'avoir lui euh, et on va s'en profiter pour empoisonner notre euh, cher ami Voilà comme ça euh, On a quand même fait quelque chose tu veux pas faire des attaques de zone à deux euh... <rire> Je sais pas pourquoi le.. <rire> pourquoi ça s'est passé comme ça avec Chucky et du coup tout d'un coup euh, on se retrouve avec euh, Spituna qui va commencer à. Ah total KO. C'est euh, intéressant. Et moi je préfère deux personnes empoisonnées. Ce serait plutôt sympa. Ah j'ai pas beaucoup de déplacement en On en va faire comme la dernière fois hein. Je vais me dire, oh, je m'en fous Je vais là Est-ce que je suis greedy à ce point-là, c'est-à-dire de le finir d'un coup Parce que là, avec ce cette, cette, cette truc-là, ça attaque un ennemi ça rajoute des dommages à, à, avec, avec l'armure et du coup, lui, il est, de il est dead direct. Ce qui veut dire qu'après, je suis à 6, que toi, tu vas me mettre 2, et que toi, tu vas me mettre 2. Ça fait 4, on sera à 2. C'est un moyen de mourir vite, quoi. Euh... J'ai envie de dire non, quoi. J'ai envie de dire non. Peut-être pas tout de suite, quoi. Là, ce serait un peu. Euh, c'est un peu du sacrifice euh, de notre commandant. Un... Parce que là, on va prendre deux aussi. Ah, donc du coup, elle nous attaque pas, donc ça, c'est bien. Ok, toi, tu montes, c'est très bien. Ok. Ça, c'est bien. Oh, ça fait deux heures. On, on s'arrête dans 30 minutes. Hein. Je pense que là, c'est un des, un des derniers, euh, des derniers tests. Hein. J'en peux plus de mode ce, de ce truc. Alors, attendez, parce que là, ça va jouer un peu sérieux. On va faire ça. Hein. Je suis désolé, mais on va devoir utiliser ça. Euh, c'est intéressant. Donc, ce serait bien que je puisse me pointer ici pour pouvoir libérer la place. Pour euh, que Chucky passe, parce que là... Est-ce que tu passes là Ouais, tu pourrais passer. Euh... Bon. Ah, si, si, ça va le mettre en danger Mais c'est pas grave parce qu'on sera On sera au bon endroit pour le taper Cette personne là qui viendra ici ensuite Et il faudrait que je m'en à ce moment là Faut que j'aille poursuivre Je pense qu'il faut que j'aille poursuivre cette personne là Et que je, je me débarrasse des gens là Donc Imaginons Je la poursuis Je prends ça je peux aller directement là. Mais d'abord, il faudrait que je m'arrête ici pour pouvoir taper cette personne. -là. Avec ça. Ensuite, je continue. ou Je me cache là. Là, en fait, je peux taper. Je mets quoi 4 que le mieux de toute façon, c'est de me mettre ici hein, à un moment. Ils vont forcément venir. Euh... Donc là, l'idée, c'est qu'on... C'est Chucky qui va gérer le truc, je pense. Ah Loul J'ai... pas J'ai pas compté Bon c'est pas grave, il va mettre 4, ça va faire euh, Ouais, ça fait beaucoup. Oh mais pas 4, mais... Me mets pas 4 de coups s'il te plaît. Pas marrant. Pas marrant. Il est pas marrant. J'en ai marre de ce niveau, j'en ai marre. Je fais n'importe quoi en plus à partir d'une certaine heure, comme d'habitude. Au bout de deux heures, mon cerveau est en train de fondre, même si au début, je fondais déjà. Bon, le début est bien ici, en vrai. Je l'apprécie. Donc là, on n'a pas grand-chose, donc on va faire la technique du « j'ouvre le champ ». J'ai attaqué, je peux me déplacer Je me mets là Voilà Je pourrais même Totalement euh, vider le truc Pour faire genre On a un truc euh, intéressant Mais euh, non Pas très intéressant non plus Je suis désolé, mais moi j'aime bien, cette... bien cette technique. Hein. Toujours apprécié euh, le move de... <rire> Et on se barre. Ah on peut pas se barrer. Loul On va prendre cher. Mais bon, un sacrifice de, de Spituna, c'est pas grave. pas très grave. Enfin, J'espère. Oh, je peux l'augmenter, c'est genre <rire> Ça, quoi bon, On t'abandonne Spituna. Hein euh, longue vie à toi. Hein dû faire une ligne d'attaque oh la bêtise il faut que je mette à jour euh, l'interaction attendez comment je vais faire ça non ce que tu n'as c'était sûr de toute façon est ce que c'est main 297. Ah ouais, quatre il veut valider. valider euh, okay. ok Ok Je faut que je fasse une une autrement Alors attendez patientez trois secondes Oh, on a les 1000 cuts. Peut-être qu'on va se débarrasser de celui qui est en face de moi. Et il y a Chucky qui arrive. Donc, du coup. 3. Euh, je pourrais te taper, toi. Il y en a payback. Très bien. Euh, bon. Ça peut être pas mal. Euh, je crois qu'on va aller voir les, les Dijolin après. Hein. J'ai cru voir sur Twitter qu'il euh, y avait le stream de la permanence aujourd'hui. Donc on va, on va raider la barbe. Je, je pense que je vais essayer d'y arriver euh, en dehors du stream parce que j'y arrive clairement pas euh, ici déjà. Euh, qui, qui sait qu'on joue Je peux... Là, je peux mettre ici et Chucky, ça fera deux. Mais après, j'utiliserai deux aussi pour les mid-cuts. Euh... En fait, en vrai, les mid-cuts là, est-ce que c'est vachement nécessaire Je ne sais pas. En tout cas, il nous faut de la vie. Et il nous faut le payback. Ah, deux Ah oui, d'accord. Est-ce qu'on peut s'en sortir de ça Oui. Un petit spirit là, ni vu ni connu. Ouais, bah voilà. Ça fait 5 de, de coups, là. Alors, moi, ce que, ce que je voulais faire, c'était continuer à faire, c'était ça. Pendant que je me fais démonter. À ah, 4 Ouh, Heureusement. Ce petit n'a, il a fait le boulot, hein. Ouais. Il est en train de... Ah non, mais ça s'enlève, c'est nul. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, Nick, Streamlabs, il est il traîne plus dans le coin, ouais. Euh, faut que je mette à jour manuellement. Super, merci. Alors, on a une ligne d'attaque Non, pas du tout. Euh, Est-ce qu'on pourrait avoir une ligne d'attaque gratuite, là, juste après C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible. J'ai 5 d'attaque. Ça c'est pas mal. On va aller taper lui. Ouh Birdseye qui arrive. Euh ouais, c'est possible hein. Quand on se débarrasse de tout le monde. Hein. De toute façon là c'est la dernière game, hein. clairement ça se voit, euh, rien ne va, rien ne va, donc euh, c'est où que c'est déjà Ah, il n'y a plus de followers, lol. ah, si, si, si. C'est juste que c'est euh, loin. Alors, attendez, il faut que je remette. Goal à monte. J'avais mis 300, on n'est pas, on n'est toujours pas à 300, on est d'accord J'avais mis au pif. Faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez, euh, <rire> ne pas, euh, ne pas suivre, ne, ne suivez pas. Euh, on est le, on va mettre 0,8 euh, 31. 2022 En fait ce sera marrant parce que... On est... Voilà, vraiment c'est bon Bon alors désolé parce que j'ai pas les... du coup les derniers... Euh, les dernières personnes qui ont follow euh, Je crois qu'il faudrait que j'aille du côté de modération de Twitch Voilà On va peut-être entendre un, une boucle, excusez-moi d'avance ah c'est bon, j'ai réussi à couper avant. Euh, bon, ça fait quoi On en est à où, là 4, 6, 8. Bon, le gars est dead. Le gars est dead. Je répète, le gars... est dead. Le gars... va peut-être survivre. Je répète. Le gars va peut-être survivre. Dans tous les cas, en fait, ils, ils vont le dé, déglinguer en vrai. 2, 4, 6. Mais niquez-vous. On va aller bomber que t'as plus là. On va essayer d'attirer l'autre. Euh. J'y crois pas. Hein. Euh, du coup les personnes qui ont le follow récemment Alexis Nexus, Nix... merci. Ah non c'est moi qui, qui le bagne, c'est pas, pas du tout quelqu'un qui a follow ça. Euh, c'est où que c'est Je sais même plus. Y des choses qui se passent bien ou pas hein Je regarde plus parce que ça ça, ça, ça manque King. Euh... C'est où qu'on voit les gens qui faut Bah voilà c'est fini, je, je m'en doutais. C'est fini, je vous envoie chez Jolene. Lady Jolene. Bon, j'espère que vous avez apprécié euh, ce... incroyable live pour la troisième fois où on galère au même niveau. Euh... Oui, Jolene vient de commencer, voilà. Donc on... hop. Donc c'est la permanence. Euh, vous, allez, vous allez comprendre. Merci d'avoir été dans le coin, c'est cool. Merci Silaosa encore pour le, le, le raid. Euh, est-ce que je peux voir les followers des gens euh, du coin euh, qui nous ont suivis? est-ce que c'est tableau de bord des créateurs, je pense que c'est ça voilà euh, je crois que c'est dans l'onglet euh, qui s'appelle la commu parce que oui, vos influenceurs préférés n'ont pas forcément d'idée de comment appeler leur commu, et donc l'appel la commu il euh, n'y a plus il n'y a plus de followers compte. Mais niquez-moi Qu'est-ce qui se passe euh, Peut-être bot va m'aider. Bon, il reste 40 secondes. Merci encore d'avoir été là. Merci euh, Menedil d'être toujours là. C'est cool. Merci Nibler d'avoir été dans le coin. Euh, je remercie remercie Silaosa. Euh, je vais mettre sur la sur la scène de fin et peut-être que je l'ai laissé le micro histoire de, de pouvoir dire les gens qui ont flou. A plus